En l'an 2000, les Nations Unies avaient défini les défis du millénaire. En 2015, ils ont renouvelé ces défis. Aujourd'hui, ça s'appelle les objectifs du développement durable et euh, il y a 17 grands défis euh, qui ont été définis. Et ces 17 grands défis euh, incluent tous ceux qu'on connaît tous sur le climat, sur la biodiversité, sur la pauvreté, sur les problèmes de genre, sur les problèmes de développement économique ou de vivre ensemble. Euh, et donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais comment est-ce qu'on explique ces défis aux plus jeunes, que ces grands défis... Globaux ont tous une résonance dans leur environnement local et personnel. Et on peut les inviter dans des programmes comme D'être de possible à travailler sur ces défis et à comprendre euh, qu'ils peuvent contribuer à identifier les problèmes, penser des solutions, essayer de les mettre en pratique et les raconter. Et donc ces quatre étapes leur permettent d'être eux-mêmes des acteurs et donc plutôt que d'être euh, quelque part la victime des grands problèmes de l'humanité, ils peuvent euh, être des acteurs qui cherchent des solutions et même s'ils contribuent à une petite goutte, euh, ils sont un peu comme le colibri euh, de la fable indienne où euh, le colibri va vers l'incendie de forêt pendant que tous les autres animaux euh, s'enfuient et le colibri amène sa petite goutte sur euh, l'incendie et les autres euh, les animaux lui disent mais est-ce que tu penses que toi tout seul tu vas éteindre l'incendie et le colibri répond peut-être pas mais au moins j'aurais fait ma part de travail.